bonjour alors vous avez donc décidé de porter votre candidature à l'élection municipale et votre tête de groupe ou le tête de liste a déposé cette candidature vous l'avez fait vous même si vous n'êtes pas dans, une, dans un groupe pour les plus petites communes bravo une bonne partie des formalités sont faites maintenant il vous reste quelques étapes n'est ce pas à franchir pour devenir conseiller municipal adjoint ou maire alors voyons ça de près pour avoir une chance d'être élu il vous faut maintenant faire connaître votre candidature aux électeurs. Voyons quels sont les moyens de faire votre campagne. Et Nous allons alterner dans, dans cette vidéo les moyens pour les petites et les plus grosses communes. Il y a pas mal de points communs et quelques petites nuances qu'il faut connaître. Commençons par les moyens de propagande officielle. Pour faire connaître votre candidature, vous disposez de moyens de propagande officielle. Le code électoral définit strictement trois types de documents imprimés qui constituent ce qu'on appelle cette propagande officielle. Ce sont tout d'abord les circulaires, donc les professions de foi du candidat, les bulletins de vote et enfin les affiches électorales. Retenez d'abord que les moyens de propagande ne doivent pas être financés par des personnes morales, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent l'être par des personnes immorales. Par personne morale, on entend une commune, une métropole, un département, une région, une entreprise, une association, à l'exception des partis ou groupements politiques qui, elles, peuvent participer à ce financement. La campagne électorale officielle d'un candidat peut officiellement s'accompagner de moyens privés que des réunions euh, électorales, des tracts, euh, des communications numériques et des affichages privés, nous en parlerons dans la future vidéo. Voyons d'abord quelle est la durée de la campagne électorale. La campagne électorale, en vue du premier tour du scrutin, est ouverte le lundi 2 mars 2020 à 0h et s'achève le, le samedi 14 mars 2020 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte du lundi 16 mars 2020 à 0h au samedi 21 mars 2020. À minuit. Ces règles sont valables pour toutes les strates de communes. Concernant l'accessibilité de la campagne électorale aux personnes en situation de handicap, le ministère des affaires sociales et de la santé a édité un guide de recommandations pour ses candidats concernant l'accessibilité donc au, du processus électoral aux personnes handicapées. Ce guide donne des indications pour les candidats afin de leur faciliter leur campagne. Il est téléchargeable sur le site solidarité vous trouverez ce, le lien vers ce guide à l'issue de cette vidéo. Alors, comment est pris en charge la propagande électorale L'État ne rembourse aucune dépense engagée en face de la, euh, au titre de la propagande électorale pour les élections dans les communes de moins de 1000 habitants, alors qu'il rembourse euh, les, les frais d'impression et d'affichage des documents dans les communes de 1000 habitants et plus. L'État prend directement en charge les dépenses de fonctionnement des commissions de propagande instituées dans les communes de 2500 habitants et plus, nous en reparlerons. Concernant les circulaires, l'impression de circulaires est à la charge des listes. Donc, Il s'agit donc des circulaires du nom administratif des professions de foi des candidats. Il n'y a pas de mention obligatoire pour la rédaction de ces circulaires. Les, les circulaires doivent respecter des caractéristiques définies par des textes pour les communes de 1000 habitants et plus, alors qu'à l'inverse, les circulaires des plus petites communes n'ont pas d'obligation de taille et de grammage. Le format est, est libre. Attention à l'utilisation des, euh, des couleurs du drapeau français qui est globalement interdite. Concernant les bulletins de vote, l'impression de ces bulletins est à la charge des listes et ils doivent, être, ils doivent correspondre à un format qui est précisé. Alors Pour les communes de moins de 1000 habitants, ils doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Ils peuvent être imprimés en recto verso. Ils doivent être d'un grammage de 60 à 80 grammes au mètre carré. et Les formats sont spécifiés A6 pour les listes qui comportent de 1 à 4 noms et format A5. Pour les listes de 5 à 15 noms, les bulletins doivent être présentés de façon horizontale au format ce qu'on appelle paysage. Les bulletins doivent obligatoirement faire apparaître les noms et prénoms du candidat tels qu'ils ont été enregistrés lors du dépôt de candidature. En cas de candidature groupée figure sur un même bulletin de vote les noms de l'ensemble des candidats dans l'ordre qu'ils auront choisi les autres aspects qui peuvent figurer sur les bulletins de vote, je vous renvoie pour plus de détails au moment au mémento du ministère de l'Intérieur. Voyons maintenant les règles de présentation pour les bulletins des communes de 1000 habitants et plus. Ces bulletins sont également imprimés en une couleur, en une seule couleur sur papier blanc. Les bulletins doivent être imprimés obligatoirement en grammage 70 grammes au mètre carré, au format paysage A5 pour les listes de 15 à 31 noms, et au format A4 pour les listes de plus de 31 noms. Les bulletins de vote doivent obligatoirement comporter deux parties pour être validés. Sur la partie gauche, donc précédé des termes, liste des candidats au conseil municipal, on doit trouver le titre de la liste des candidats au mandat de conseil municipal, ainsi que leur nom et prénom pour chaque candidat. Euh, composant la liste, dans l'ordre de présentation et l'indication de la nationalité pour les candidats qui, un, qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France. Et sur la partie droite, donc de la même page, précédée des termes liste des candidats au Conseil communautaire, on trouve la liste des candidats, donc euh, au mandat de conseiller communautaire, mentionnant dans l'ordre de présentation leur nom et prénom. Il est recommandé de ne pas indiquer sur le bulletin de vote la date ou le tour de scrutin, car les mêmes bulletins peuvent être utilisés lors des deux tours. Comment sont mis à disposition les, les bulletins de vote Alors, ils peuvent l'être, euh, bien sûr sur table, nous en reparlerons, mais aussi sur inter par Internet. La mise à disposition des bulletins de vote sur Internet euh, pour que les électeurs impriment eux-mêmes leur bulletins n'est pas interdite par le code électoral à condition que la tête de liste ou son représentant ait soumis le modèle papier de son bulletin à la commission de propagande ou ait déposé son bulletin au maire jusqu'à la veille du scotin, voire le matin même auprès du président du bureau de vote. Et dans les communes de 1000 habitants ou plus, pour que le vote soit valide, il est nécessaire que l'électeur utilise le modèle du bulletin de vote ou de la liste candidate, cest celui qui est officiel, ce qui n'est pas obligatoire dans les plus petites communes. Dans le prochain épisode, puisque vous savez maintenant ce que vous devez faire pour la profession de foi et pour le bulletin de vote, nous, verrons, nous aborderons l'affichage électoral et les moyens de communication complémentaires à votre disposition. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Viatique et de partager ces vidéos avec toutes les personnes qui ont un intérêt à comprendre le processus électoral. Et je vous dis à bientôt